Alors Au départ, j'avais changé de métier quelques années avant de me porter candidate pour ce master. et donc Je voulais valider mon nouveau métier par une formation. Ce qui fait que je vois mon métier d'une façon complètement différente de ce que je pouvais imaginer il y a encore un an et demi. En qualité d'ingénieur, j'avais envie d'avoir une formation complémentaire. J'avais envie d'élargir mon horizon sur le développement durable et la RSE. Parce qu'il est la continuité de, de, du poste pour lequel je travaille dans mon entreprise actuelle. En fait, euh, je, je fais de la qualité depuis de nombreuses années. Et donc, euh, RSEDD, c'est la continuité de la qualité, puisque ça ajoute l'environnement et la santé-sécurité au travail, entre autres, et l'aspect sociétal pour finir. Je travaille actuellement chez un grand distributeur qui est reconnu mondialement et donc qui s'interrogeait sur l'éthique par rapport aux relations d'affaires. Et donc ça va me permettre d'apporter de, de la méthodologie reconnue par des méthodes développées par la CEGOS et les mines Paritech. Dans les industries graphiques, le développement durable est en un enjeu important puisque la matière le papier, notamment aujourd'hui, et les consommations d'énergie sont une donnée qui vont devoir évoluer. Et donc, euh, bah, s'investir à travers ce master dans cette démarche marque fortement notre intérêt. Participer à cette formation a été le détonateur de la mise en place de cette certification 14001, entre autres, et d'aller vers de nouveaux outils. Ce programme est très riche, c'est une vraie remise en question personnelle mais aussi professionnelle qui permet de rebondir et de se remettre en question. La formation est très intéressante, euh, on découvre un éventail très large parce que le développement durable c'est n'est pas une matière, c'est un éventail de matières différentes et on a eu des tout petits projecteurs sur des spécificités complètement différentes et c'est une vraie ouverture. On rencontre beaucoup de nouvelles personnes, que ce soit au sein du master, l'équipe des élèves, mais également les intervenants et des gens vraiment très performants dans leur métier, des experts qui apportent vraiment un plus et beaucoup de savoirs et qui sont tous différents, avec des visions différentes, enfin, c'est extrêmement enrichissant. Aujourd'hui, donc je suis responsable environnement euh, chez Saint-Gobain Distribution Bâtiment France. Je compte mettre à profit euh, toutes les nouvelles méthodes et démarches de cette thèse professionnelle que j'ai pu accomplir sur la biodiversité et bien au-delà, mettre euh, à profit tous les outils que j'ai pu développer pour euh, pérenniser notre activité. Eh bien Moi, je souhaiterais donc travailler dans une agence de notation extra-financière euh, puisque je suis issue du monde de la PME, mais que je souhaite aujourd'hui avoir euh, la visibilité de, de, de comprendre pourquoi des dirigeants d'entreprise s'engagent vers des démarches RSE développement durable et comment cette démarche là valorise leur entreprise et quelles nouvelles dimensions ça leur apporte. Aujourd'hui j'effectue une mission de consulting qui demande aussi d'avoir des notions de RSE, en particulier HSE et donc sans cette formation je n'aurais pas pu décrocher cette mission.